Vous, là, oui, vous Vous en avez assez de votre vie morose sur Terre Vous voulez retrouver le confort éthéré des nues dont vous êtes tombé. Celestial Expedite est là pour vous servir. Depuis des dizaines d'années, notre entreprise développe des appareils de haut vol. Nous mettons à présent nos compétences au service des plus démunis. Nous développons activement des solutions d'assistance de vol pour le rapatriement des anges dans leur quartier céleste. Celestial Expedite a le plaisir de vous présenter sa dernière invention. Le propulsotron 1.0. Muni des toutes dernières technologies, le Propulsotron 1.0 vous renverra au 7e ciel dans tout le confort et la sécurité possible, avec une coque aérodynamique protégeant un réservoir de toriogène liquide, deux réservoirs d'oxygène, deux turboréacteurs, deux super-stato-réacteurs, un dossier en cuir rembourré. Des sangles de sécurité adaptables Une commande d'activation pour chaque main Ainsi qu'un design léché Aujourd'hui, et ceci jusqu'à la mise sur le marché du propulsotron en 1.0, saisissez votre chance et obtenez un vol gratuit Faites un premier pas vers les nuages et nous vous offrirons une semaine d'entraînement de vol Vous serez peut-être le premier à retrouver les cieux Une occasion immanquable Appelez dès maintenant le 0747 0707, 0747 0707. Celestial Expedite décline toute responsabilité en cas de rechute, d'asphyxie ou de brûlure provoquée par la traversée de la couche d'ozone.